Donc les malgré nous, ce sont ces, ces jeunes hommes, Alsaciens et Mosellans, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont été forcés de s'enrôler dans la Wehrmacht. Très souvent, on les envoyait sur le front russe, parce que là, c'était une vraie boucherie, que l'armée allemande était en train de se replier pendant que Staline reprenait le contrôle euh, sur le pays. Et c'était la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire que les armées allemandes qui se repliaient brûlaient tous les villages. Euh, donc, euh, beaucoup, de malgré nous, ont été envoyés là. Et ceux qui se sont fait prendre dans les unités allemandes euh, par les troupes soviétiques ont souvent été euh, déportés dans des camps de prisonniers qui, qui étaient en fait des goulags, dont le tristement célèbre camp de Tanbof où Thomas, le personnage principal du roman, euh, va être euh, retenu prisonnier et où il va connaître l'horreur et il va réussir à s'affranchir de cette horreur par une communion avec la nature et notamment avec un oiseau, un faucon, qui, qui suit des yeux pour s'évader. Le réalisme magique pour moi est fondamental quand on aborde des sujets de l'ordre de la violence, du chaos, du traumatisme. C'est-à-dire qu'on dit bien réalisme magique parce que je pense que dans la magie, dans l'aspect conte de fées, il y a un réalisme psychologique en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, Thomas, quand il arrive à Tanbov, il faut imaginer que le camp de Tanbov était situé dans une forêt qui était la forêt de Rada, qui était une forêt magnifique en Russie. Et là, au milieu il y avait ces centaines de maisons dont certaines étaient enfouies dans la terre donc du coup les prisonniers quand ils arrivaient après avoir vécu les horreurs de la guerre ils devaient descendre comme descendre en enfer dans le sous-sol et arriver dans ces petites baraques glacées qui étaient à moitié enterrées. donc c'est vraiment une expérience de descente aux enfers donc rien que ça ça ressemble à un conte fantastique rien que ça ça ressemble à de la magie et pourtant euh, c'est la vérité et le réalisme magique c'est c'est la manière de traduire la psychologie du personnage qui tout d'un coup est pris dans le chaos, donc dans le chaos de la guerre, ou pour Vinal dans le chaos de sa naissance, et qui ne sait pas euh, comment représenter les choses en fait. Parce que euh, forcément, les malgré nous, ils sont du côté de l'anomalie la plus totale, c'est-à-dire qu'ils sont forcés de combattre sous un autre uniforme. Donc du coup, c'est fini pour eux d'être dans la normalité. C'est fini pour eux d'être dans une case. Ils ne pourront plus jamais rentrer dans une case. Et euh, le fait de ne plus jamais pouvoir rentrer dans une case... Pour le raconter, ça vous oblige à recourir euh, au réalisme magique, en fait. C'est la, la thématique de la, la transmission, en fait, me tient beaucoup à cœur, et de la transmission de la violence. Alors, dans le complexe de la sorcière, c'était les grandes chasses aux sorcières, et la question était comment les grandes chasses aux sorcières et les centaines de milliers de femmes brûlées euh, à la Renaissance ont encore aujourd'hui une influence sur notre psychisme. Là, la question, elle est presque plus brûlante, plus récente, c'est-à-dire que... Euh, la guerre, elle a, a même pas un siècle, la Deuxième Guerre mondiale, donc forcément, on, on est, comme dit Doris Tessim, on est les enfants de la violence. Donc comment on vit avec cette violence Comment euh, le rapport à la nature et à l'animal peut nous sauver Parce que c'est en quelque sorte, il y, a, il y a deux sauvageries. Il y a la sauvagerie de la guerre, il y en a même trois. Il y a la sauvagerie de la guerre, il y a la sauvagerie de la nature, c'est-à-dire la sauvagerie de la vie, et il y a la sauvagerie de la vie intérieure. Et, et, et ces trois euh, territoires euh, sauvages et dangereux euh, se répondent en permanence. Et donc j'adore faire des, des personnages qui en réalité se baladent dans ces trois territoires-là. Ils ont une vie intérieure très très dense, ils ont un rapport à la nature qui est, qui est, qui est intense et parfois fou. Et, et du coup, leurs secrets se transmettent de génération en génération et ils peuvent céder. Ils, ils peuvent, euh, par exemple, dans, le, dans La femme et l'oiseau, Thomas va aider Vina à, à surmonter sa violence en lui parlant finalement de la sienne et de ses secrets.